de une Ah, mais elle est de l'autre côté. Ouais, nique sa mort. Attention la fenêtre. Enfin, sur toi Oh Vas-y, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, défouraille comme un spartiate Je vais me mettre dans les bêtises, tu pourras me pouvoir me ranimer. qu'il oh, n'y a plus de bêtises. Oh, non Fast. Tous, si tu veux, on pack. Mais là, 11. Se... Bah, on voit là, on voit comment ça se passe pour nous. Putain, j'ai pas rechargé sa mère la pute! Ah, c'est chaud. <rire> ouais, je vois que dalle, et que les clips. Ah, on va pas packer. <rire> on gratte pas, nous <rire> ah ouais, pris une baffe. Non Mais non <rire> Yo l'équipe, salut à tous, bienvenue sur ma petite chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, bah, on se retrouve pour quoi Pour un défi de Spartiate avec Foudi, ma gueule. Voilà caméra tu casses les couilles qu'on perd donc je vous explique les règles du défi elles sont vraiment très simples en fait il suffit juste de prendre euh, la FG42 et pas oublier les bêtis et vous venez là où on est vous allumez pas le courant sinon les portes derrière vous vont s'ouvrir et euh, ça va laisser place au euh, fils de pute on va cacher le sel derrière la bouteille de coca vide dégage voilà le bout de pain pareil hein <rire> bon voilà c'est le bordel chez moi de toute façon comme d'hab et euh, voilà je vous souhaite une bonne vidéo à tous et euh, je vous remercie d'être présent sur ma chaîne ça fait plaisir Sachant que voilà j'ai repris les vidéos et tout Donc voilà ça fait plaisir que de voir que j'ai encore des petits abonnés qui sont actifs Donc je vais sortir un montage aussi euh, Un défi 4 spartiate euh, le pentagone Enfin voilà Donc pour ceux qui veulent faire les défis de spartiate avec moi Pour ceux qui veulent faire les 1v1 sur CS Je vous invite à rejoindre le discord qui est dans la description <coughs> vous pouvez me contacter dessus, et de toute oh façon ça, ça, je suis ça, ça. tout le temps présent dessus, généralement dans les salons vocaux et, et euh, pas en privé, donc je suis en, je suis en public, donc vous pouvez me rejoindre, me dire bonjour ou quoi, ou qu'est-ce. Donc voilà, je vous souhaite une bonne vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao à toi, tout le monde. Oh ouais. spartiate ma gueule, spartiate à où Vas-y, je pack. <coughs> il pack Il repack. Attends En fait c'est quand tu passes droit que ça passe pas, Attends. Ouais ça va, je vais essayer de... Y'a moyen de moyenner. Le, le moral c'est que, que Scotty s'est fait enculer exactement comme nous dans Ah ouais C'est <rire> ça qui est, bon. est que tu vois qu'il fait pas que des bonnes games, tu vois il se fait aussi enfiler. Ça rassure, tu vois, tu dis. Je dis, je suis pas si nul que ça. Mais lui, il a des spawns de Passe ouf, pas, quoi. On a un pas le même jeu. Hein. Un mec à terre. C'est quoi je sais pas, j'ai un bonus et j'ai encore rechargé pour rien. Monstre. Vas-y, je fais pas le blanc. Vas-y, je te réadirai qu'il y en a un derrière, fais gaffe. Bien joué. Allez, 12. Bien joué. On pas réussi à, packer, à semi paquet, on aurait pas fait la manjure. Voilà, bien J'en ai un, il, a, il est mal arrivé en fait J'ai pas tout le temps l'info de la porte C'est un peu relou Y'a moyen on va de faire un truc hein. Ah ouais, elle est super face sa strat Ah ouais, il fait quoi dès que je... la sonnerie En fait, déjà ça c'est une technique de chien que je connaissais pas et tu sais, les petits zombies que tu vois qui sont sur les passerelles et qui sont pas encore dans la map avant que ça sonne. Là. Ouais, tu leur mets une balle dans la tête et quand il ils, ils descendent, tu vois. Et après, quand ils sont, tu peux les cuter, ça je connaissais. Ouais, ça moi. Bon, je connais Et ça. après, euh, il fait juste un petit tour, genre un petit demi-tour, il lance sa première grenade directe, même s'il n'y a pas tous les zombies. Ça va être toujours tout paquet gros. Mais presque bah une grenade avant les deux nappes, premières là. sonneries, quoi. C'est pas la bonne idée de grenader au moment où je meurs. Allez une bombe vois pas qu'au pire, au lieu de te mettre dans le coin... Ouais, mais pour l'instant je peux pas vraiment sortir. Ah oh, mais ça se spawn en masse... Hein. Là il a masto, il est super fast là, il va enculer des marches. Essaye pas de me rire. Ouais, non, je vais pas essayer. Je me suis tapé le mur invisible. Putain, je me mange une tarte à chaque fois que je passe là, tu sais. Attention Bien joué. Spartia t'as où Prends ton pistolet quand tu Puck Je sais pas si ce demi-tour on peut le faire, si on peut le faire. Euh... Oh. Et vise pas quand tu tires Fais <rire> peur Ouais c'était chaud là Pourquoi tu fais ça <rire> Bah j'ai fait un petit strafe tu vois il est passé mais bon Vas-y crevez vous là Faites chier <rire> Wow le pavé tactile De... <rire> Ils sont morts Allez nickel Ouais wow, bah tu peux aller reprendre tes bêtises Tu peux tout reprendre Après oh bah plein. voilà Pas Bien Gaëtan. bien bien, 15, nickel Si on passe les chiens bien sûr. Enfin, 14 si on passe oh. les chiens. Ah ouais 14, pardon, pardon, excuse-le. T'inquiète Gaëtan, je suis là. <rire> Il commence à être résistant hein, les sous-fifres hein Ah là au couteau ce serait plus trop une part. Eh, j'ai pris deux couches, je pas rouge. Il n'y a plus de dibetis ici négro. Et j'ai plus le ah, balle moi il Mais guy j'ai pas de red screen en plus. Ouais je sais. Un peu perturbant. Putain ils sont pas morts les fils de pute. Bloqué ou quoi le dernier Ah, pas. Il ouais, il est là. Pourquoi tu rachètes des balles Pour lui doser sa mère, de toute fa façon, on s'en fout. Vas-y, pose. Prends. Vas Pose-les <rire> pose pas trop au fond, gros, ça bat les couilles du fond. Voilà, ici elle est bien. garde 2 sur moi. Ouais, vas-y, t'as raison. Même si je pense pas trop à les poser. Si, bah, pense à les poser, gros. Genre, quand ils sont 10, t'en poses une. Garder la bêtise en main, la bêtise sauve des vies. Ouais, mais au début, il y a un moyen que tu chope une petite mort instant ou une petite nuque là. Euh... Putain, elle fait chier cette fenêtre. Vas-y, bêtise. Oh, je passe pas, mais c'est n'importe Oh ah bah j'ai mangé une double direct. Bon <rire> bah voilà. On a fait 14, a des monstres. Ouais, <rire> c'était plutôt pas mal. C'est marqué 14, ça veut dire qu'on est des monstres. plutôt pas mal. Si. Pas bah si, merde ma gueule pour, euh, pour le défi, gros. T'inquiète. Au calme. Oh, j'ai réussi à mettre le FOV 80 en ayant l'écran retourné. Ça peut être un défi ça. Jouer l'écran retourné.